la mondialisation c'est en fait incontestable et c'est pas seulement dans l'économie, c'est aussi dans la culture, dans les mobilités, le tourisme. Alors bien sûr avec la pandémie, on a un peu oublié mais il y a quand même toutes les probabilités pour que ça revienne et puis d'ailleurs la mondialisation des échanges n'a pas complètement disparu loin de là avec la pandémie. Toute la question quand on parle de société monde, c'est est-ce qu'il y a vraiment une société à l'échelle mondiale et notamment sa dimension politique Si on euh, imagine que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, était un ministère mondial de la santé, c'est pas difficile euh, de penser que la gestion de l'épidémie aurait été un peu différente, voire très différente. Donc on voit bien la différence entre ce qui existe actuellement, où il y a des, des bribes, des brouillons euh, de mondialisation du politique, et ce qui pourrait exister euh, s'il y avait euh, un gouvernement mondial, une justice mondiale, euh, un parlement mondial, une opinion publique mondiale. Alors une opinion publique mondiale, on en est quand même pas toujours si éloigné et ce qui est frappant c'est que euh, les citoyens euh, sur toute la planète discutent quand même euh, plus ou moins des mêmes sujets hein. par exemple quand il y a eu l'affaire de, de Charlie Hebdo euh, la première fois euh, ou, ou encore avant quand il y a eu la publication euh, des caricatures euh, de Mahomet dans un journal danois euh, le monde entier en a parlé, il y a eu des grosses manifestations au Pakistan, hein, donc euh, il y avait un clivage clairement à l'échelle mondiale, mais il y avait bien une scène publique mondiale euh, où s'échangeaient euh, des arguments, c'était un peu violent parfois, mais dans l'ensemble il y avait plutôt des arguments. Donc on ne peut pas dire que l'opinion publique mondiale n'existe pas, simplement elle est intermittente. Et, euh, et donc... Euh, on voit euh, avec l'Union européenne, qui est une espèce de modèle réduit, comment pourrait euh, émerger hein, donc euh, tendanciellement euh, une société, euh, une société politique avec son gouvernement, euh, ses systèmes de solidarité. Euh, ça n'a rien d'utopique, mais en même temps, on voit qu'on n'y on est pas encore. Donc euh, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on a déjà qui, qui parle euh, d'une société mondiale et qu'est-ce qu'on a qui résiste euh, Donc on peut lire le, le sous-titre du livre comme une question. Le tournant éthique, c'est une conséquence euh, de la mondialisation. Donc on pourrait dire qu'il est au même niveau euh, que la mondialisation du politique elle-même. Euh, c'est aussi la conséquence de l'émergence de l'individu comme acteur. Euh, en fait, on sort du monde moral. Le monde moral, c'est un système d'injonctions euh, qui sont censés venir euh, d'en haut, et qui disent euh, « fais ci, ne fais pas ça ». Et euh, ce monde moral, en fait, il est euh, fragmenté. Parce que en fait, tu ne tueras point, c'est tu ne tueras point dans ta communauté. Mais par contre, les gens qui ne sont pas dans ta communauté, tu, tu peux y aller. C'est même recommandé pendant les guerres. Et aujourd'hui, le, le dialogue, il n'est pas tant entre la société dans son ensemble et les individus qu'à l'intérieur euh, de... Des individus, il y en a qui voudraient changer, d'autres moins. Au, au sein de la société, euh, il y a plusieurs points de vue euh, sur la scène publique euh, qui sont contradictoires. Donc on voit que de ce point de vue-là, le monde euh, est en train de changer. Je ne crois pas qu'il soit de plus en plus éclaté. Euh, je crois au contraire qu'il y a des cohérences euh, qui n'ont euh, jamais existé de façon aussi claire, euh, notamment avec euh, le déclin de ce qu'on peut appeler la géopolitique, c'est-à-dire des rivalités purement territorial et purement amoral euh, entre États, euh, aujourd'hui, et je dirais de façon croissante, et ça s'est accéléré ces dernières années, il y a des camps qui sont des camps politiques, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des normes différentes, euh, bien sûr avec euh, des, des systèmes un peu complexes, ondoyants, euh, euh, Trump, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, euh, Bolsonaro, c est, c est pas, ils sont pas dans le même parti en apparence, ils peuvent avoir des rivalités entre eux, mais ils ont quand même des choses en commun et euh, ce qu'on ce que j'essaye euh, de faire euh, émerger dans ce livre, c'est justement ce qui est en commun de part et d'autre, c'est-à-dire chez ces gens-là et chez leurs adversaires. Et, et à mon avis, ce qui est, ce qui est en commun, c'est l'enjeu de la société des individus. Euh, le fait que, euh, d'un côté... On a le maintien, la revendication du maintien des communautarismes, à la fois nationaux, hein, ce sont tous des nationalistes ces gens-là, mais ce sont aussi des gens qui veulent empêcher les individus de choisir leurs orientations sexuelles, euh, de choisir même leur genre, euh, qui, qui ne veulent pas en finir avec euh, les oppressions euh, raciales et sexuelles euh, habituelles, donc qui ne veulent pas en fait d'une société d'individus, alors qu'au contraire... Euh, L'autre camp, hein, qui lui non plus n'est pas toujours euh, parfaitement uni, mais quand même, euh, ça se dessine assez bien, lui ce qu'il veut, c'est une société où il y a des acteurs qui sont les individus et qui euh, se mettent ensemble d'une certaine façon pour faire société, où, où le, la société ne surplombe pas l'individu, mais le dialogue acteur-environnement, il construit constamment... Euh, la société et les individus. Autrement dit, il y a à la fois plus d'individus et plus de sociétés. Donc, c'est une rupture avec euh, une vision assez classique qu'on pouvait avoir, où on disait, bon, soit il y a l'individu tout seul qui fait ce qu'il veut et qui ne respecte pas les autres, qui les ignore, et puis il y a la société, comme dans chez Hobbes, qui s'impose par la violence pour... Euh, pour créer un ordre social euh, auquel on ne peut pas toucher. En réalité, aujourd'hui, on l'a bien vu avec la pandémie. Même si le dialogue euh, n'était pas toujours facile, on a bien vu que les gouvernements... Euh, n'ont pas fait en fait de la biopolitique comme on disait à l'époque de Michel Foucault, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas géré les corps de façon autoritaire. Il y avait toujours un dialogue, c'est-à-dire ce que euh, la société n'était pas prête à accepter, eh bien en fait ça ne s'est pas fait. Donc euh, je pense que même dans des circonstances très difficiles où il fallait prendre des décisions euh, qui pouvait être euh, ponctuellement impopulaire, en fait, le dialogue euh, individu-société, euh, il a existé, et d'autant plus que l'enjeu de cette pandémie, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, c'était euh, de préserver les vies humaines à tout prix hein, et, et de pas du tout faire des choix, de faire pas faire des tris. On aurait pu dire il y a quelques années ou quelques décennies, bon bah les personnes âgées, les personnes qui de toute façon ont une espérance de vie euh, limitée, laissons-les mourir. C'est en gros quand même ce qui se passe souvent avec la grippe. Euh, là, on a dit non et c'est impressionnant de voir euh, que ça s'est fait quasiment partout. Et donc ça aussi, c'est un signe intéressant, me semble-t-il, du fait que euh, le débat sur les valeurs, il est à peu près au même niveau euh, dans l'ensemble du monde.